J'ai surfé sur les vagues d'un océan de brume Les bras tendus vers le ciel pour décrocher ta lune J'ai soufflé sur les braises d'une étincelle en sourdine Pour aviver les flammes dans tes yeux que je dessine J'ai remonté le temps pour capturer l'éphémère Et contempler l'instant d'un battement de tes paupières J'ai offert mon chagrin à la beauté des auras Oh Je suis fan, oh mon Dieu Je suis amoureux de tes yeux J'ai combattu le vent parcouru des terres arides Caressé l'horizon d'un océan Replongé dans les joies du parfum de ton ivresse J'ai gommé les contours du souvenir de ton mirage Rebâti de mes mains ton amour à mon image J'ai crié ton prénom sur le toit des hémisphères Comme un phare illumine mon âme Oh mon Dieu L'océan dans tes yeux Au vent du désespoir Je suis tombé dans tes yeux Tombé amoureux Mon cœur silencieux En mémoire de nos jours heureux